le frère Éric Paulet, Bonjour. et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 24 mars, 4e mardi du carême de l'an 2020 après le Christ. Nous nous sommes attachés hier à la figure d'Abraham, étrange idée n'est-ce pas, en plein milieu d'une épidémie, comme si nous n'avions pas de préoccupation plus urgente que de nous intéresser à un homme parmi des milliards d'autres Perdu à quelques millénaires de nous, Araméen errant entre la Syrie et l'Égypte. Quitte à se pencher sur un destin exceptionnel, ne faudrait-il pas plutôt évoquer un pasteur, à l'heure où nous espérons trouver un vaccin, ou bien un grand général, un Lyotet ou un Leclerc, à l'heure où il faut se ranger en ordre de bataille, ou bien un grand homme d'État, ou bien une Sainte Geneviève ou un Saint Camille de l'Hélice qui nous redonne du courage cette remarque est tout à fait appropriée à notre situation. Nous avons effectivement besoin de rappeler de grandes figures héroïques parce que nous avons besoin aujourd'hui de héros pour porter nos espoirs. Les grandes épreuves suscitent de grands espoirs, mais aussi des personnes pour que ces espoirs se réalisent. C'est ici qu'Abraham devient intéressant. Car aussi fabuleux soient les héros, il n'en reste pas moins des hommes de la commune humanité. Et les espoirs que nous plaçons en eux ne valent qu'à la mesure des forces humaines. Les super-héros n'existent que dans les mythologies, les bandes dessinées et les films. Abraham n'a rien d'un super-héros. Il n'est même pas, à vrai dire, un héros. Il nous ressemble sur bien des points, y compris dans nos mauvais jours. Mais Abraham a reçu de Dieu une promesse. Les espoirs d'Abraham, il ne se les est pas donnés à lui-même et il ne s'est pas appuyé sur ses propres forces. C'est Dieu qui a promis, c'est Dieu qui a donné une espérance et c'est dans la puissance de Dieu que cette espérance s'est réalisée. Abraham et nous-mêmes faisons l'expérience que Dieu ne trompe point, que Dieu ne faillit point. Or, qu'a promis Dieu eh bien, il a tracé un chemin de vie, non seulement à Abraham, mais aussi à sa descendance selon la chair, et encore à sa descendance selon la foi. Tous ceux qui entrent par la foi dans l'espérance donnée à Abraham sont conduits par la foi, là où Dieu s'est engagé par promesse à mener l'homme. Ce lieu de l'espérance fut représenté à Abraham comme une terre où l'homme pourrait s'établir, définitivement parce qu'il y trouverait le but ultime de sa vie. Le Christ a appelé cette terre le royaume de Dieu, il nous en a montré le chemin, il nous en a aussi manifesté la véritable nature dans sa résurrection après la mort, après avoir traversé la mort à Pâques, puis à l'ascension. Et ce chemin, c'est celui de notre demeure dans le ciel, dans la résurrection. Aussi, Abraham mérite-t-il plus que jamais notre intérêt Et euh, nous nous référons à lui non seulement pour évoquer la promesse qu'il a reçue, mais aussi pour faire mémoire, pour nous replonger dans l'espérance qu'il a reçue, pour raviver en nous la vitalité de cette espérance. C'est pour cela que nous allons voir après avoir abordé la promesse faite à Abraham, nous allons voir la manière dont on fait mémoire de cette promesse. Du livre du Deutéronome, au chapitre 7 et 8. « Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous surpassiez en nombre tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. » Mais parce que le Seigneur vous aime, et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, le Seigneur vous a fait sortir par sa main puissante et vous a racheté de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Vous aurez soin de mettre en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous croissiez, que vous entriez, et que vous preniez possession du pays que le Seigneur a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin par lequel le Seigneur ton Dieu t'a fait marcher pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître les sentiments de ton cœur, si tu garderas ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces quarante années, afin que tu reconnaisses en ton cœur que le Seigneur ton Dieu t'a instruit comme un homme instruit son enfant. Nous retrouvons Dans ce texte, nous retrouvons la promesse faite à Abraham, évidemment. Euh, la, le, la promesse d'entrer sur la terre, la promesse de la croissance, la promesse que la descendance verrait cette terre. Donc, on est vraiment dans une évocation de cette promesse faite à Abraham. Mais, en même temps, il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, le... ce qui est assez frappant, n'est-ce pas, c'est que... Euh, il y a bien des générations qui partagent, qui, qui séparent euh, la promesse faite à Abraham euh, de euh, ce moment euh, où Moïse euh, annonce à Israël qu'il va rentrer dans la terre promise et justement euh, que cette promesse va connaître un accomplissement. Euh, ça veut dire que si, si nous, nous mettons de, dans leur point de vue, euh, la promesse était orientée vers un avenir, mais que la promesse a été aussi constamment rappelée. C'est-à-dire que pendant toutes ces générations, au moins une dizaine ou une vingtaine entre les deux, les, les générations ont continué à porter cette promesse qui du coup était devenue objet de mémoire. Et donc là, on voit que les deux vont absolument ensemble, que euh, mémoire et promesse, ce sont les deux formes, on pourrait dire, par lesquelles euh, nous nous rapportons eh bien, euh, au bienfait divin. Alors, pour illustrer ça, euh, il y a un petit exemple un peu inattendu que l'on peut évoquer. Dans l'évangile de l'enfance selon saint Luc, les parents de Jean-Baptiste s'appellent zacharie et elisabeth or euh, zacharie signifie dieu se souvient ou le seigneur se souvient et elisabeth signifie dieu a promis donc euh... c'est <rire> le couple de parfait de l'espérance exactement c'est le exactement c'est le couple de l'espérance puisque euh, il, il y en a un qui est la mémoire et l'autre la, la la promesse, la promesse. Et en plus, ils sont mariés, justement. C'est-à-dire qu'ils forment vraiment une seule chair, d'une certaine manière. Et ils sont parents d'un petit garçon qui s'appelle, lui, Dieu fait grâce. C'est ce que signifie Yohanan, en hébreu, Jean. Et donc, évidemment, Zacharie, qui est prêtre, donc, qui, en fait, ne cesse de faire mémoire, précisément, dans, la, dans le service liturgique de, de tous ces mystères d'Israël, il puise... Euh, l'espérance la, la, la, la, euh, de l'accomplissement de la promesse du Messie, alors là qui va encore un petit peu au-delà même de ce dont nous avions vu, puisque c'est aussi une promesse d'un descendant de David, d'un roi messianique, euh, il y a encore d'autres éléments en plus, mais on sent bien que les ressorts religieux sont les mêmes, avec juste des, des précisions, des spécifications qui s'opèrent, mais les ressorts sont les mêmes. Et bien entendu que Zacharie et Elisabeth c'est très très net dans, dans l'esprit de Saint Luc, de l'évangéliste euh, il représente vraiment l'ancienne alliance euh, les, la, la fine fleur de la sainteté d'Israël euh, justement qui, qui vit dans l'espérance de l'accomplissement de cette promesse alors pourquoi mémoire et espérance Eh bien parce que la promesse ouvre sur l'avenir euh, mais la mémoire est une extension de la volonté, non pas vers le terme, comme la promesse, mais vers l'origine. Euh, le Christ nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le premier et le dernier. Euh, puisque le temps de Dieu n'est pas le nôtre, puisque Dieu est dans l'éternité, il y a deux manières de se rapporter à l'éternité, une en anticipant l'avenir, c'est la promesse, l'autre en faisant mémoire du passé, c'est la mémoire, voilà. c'est le souvenir du, du passé. Et euh, on voit bien que, dans un cas comme dans l'autre, c'est une manière eh bien, de, de, de, de, de s'adjoindre à l'éternité divine. Et donc c'est ce que veut dire Jésus dans l'Apocalypse, lorsqu'il déclare qu'il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, que tout vient de lui et que tout retourne à lui. Euh, et que donc tout trouve son origine en lui et tout tend vers lui comme vers son terme. Euh, le, on voit bien ici, c'est presque le slogan de la révolution culturelle, hein, marcher sur ses deux jambes. Eh <rire> bien, si on veut que l'espérance soit complète, il faut qu'elle allie promesse et mémoire. Parce que, Justement, notre manière de vivre dans le temps inclut le rapport à l'avenir, mais ce rapport à l'avenir n'est rien sans le rapport au passé. Il n'y a pas d'espérance sans confiance dans l'origine. Et ça va dans les deux sens. Sans le fait de se rappeler voilà, voilà. que la promesse a été faite. Voilà. voilà, euh, voilà. J'ai je, je, euh, reçu cette promesse, je traverse par exemple une épreuve, ce qui me renforce... Au sein de cette épreuve, ce qui fait que j'arrive à la traverser, c'est le souvenir que j'ai bien cette promesse qui est devant, hein, et donc euh, que, connu, que je connais vers où je vais. Oui, parce que en fait, le, la, la mémoire euh, nous donne en quelque sorte les gages de l'espérance. C'est-à-dire qu'en faisant mémoire de ce que l'on a déjà reçu, eh bien, euh, on constate, comme dit Saint Luc dans son prologue, son évangile, tu pourras constituer, tu pourras, en faisant mémoire de, de tout ce que Jésus a fait, tu pourras vérifier la solidité de ce qui t'a été annoncé. La, la mémoire est euh, indispensable pour euh, fonder la solidité de l'espérance. Une solidité subjective, bien entendu, que la solidité de l'espérance est toujours enracinée dans les promesses de Dieu. Mais euh, du point de vue où nous-mêmes, nous la recevons, eh bien la mémoire est une manière de donner un, un sens concret à cette, à, cette, à cette promesse. Donc on voit que les, hein, ça, ça c'est ce qui est vraiment ce qu'il faut garder de, de ça, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas se diriger vers un avenir radieux sans, d'une certaine manière, accepter d'où on vient. Puisque l'histoire du salut forme un continuum. Euh, qui est voulu par Dieu de son origine jusqu'à son terme. Alors, il me semble en même temps que dans l'exercice de la mémoire, donc si essentiel à l'entretien de l'espérance en nous, hein, on ne peut pas maintenir une espérance vive si on ne fait pas régulièrement mémoire, euh, j'ai l'impression qu'en même temps, cette mémoire, elle n'est pas du tout euh, figée. Euh, il ne s'agit pas simplement de... Pour, mettons, pour Israël, mais pour nous aussi, il ne s'agit pas simplement de se souvenir du moment où Dieu a promis à Abraham. Effectivement, dans le texte qu'on vient de lire, le moment où Dieu a promis est évoqué. C'est bien cette promesse-là dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'une autre promesse, d'autre, voilà. Mais en même temps, on a bien l'impression que cette mémoire, en réalité, s'enrichit au fur et à mesure du temps, qu'elle s'accroît de tout ce que Dieu a fait pour vérifier la promesse, pour, pour affermir la promesse. C'est-à-dire qu'en réalité, cette, euh, cette promesse, elle n'a pas simplement, euh, on l'a dit hier, était une promesse en l'air, elle n'est pas simplement euh, là pour, euh, euh, comment dire, comme une espèce d'engagement, de, mais dont on ne sait jamais où il, quand il viendra. En même temps, cette promesse, elle montre déjà les premiers fruits de sa réalisation. On n'est jamais le même euh, quand on fait mémoire parce que on fait mémoire de tout ce qui a de tout ce qui s'est passé entre le premier moment de la promesse et aujourd'hui. Oui. Et là, c'est dans la Bible, on voit à plusieurs endroits euh, des sommaires. Hein, on appelle ça des sommaires, c'est-à-dire des. Euh, des on, on raconte à nouveau frais toute l'histoire du salut euh, depuis, les, en, en commençant toujours par l'origine. D'ailleurs, euh, justement, on ne, on ne la perd jamais de vue. Mais en revanche, de fait, suivant les époques où on raconte ces sommaires, eh bien, ils s'enrichissent de plus d'éléments au fur et à mesure que le temps passe. Un des, un des derniers que l'on trouve dans la, dans la Bible, c'est avec saint Étienne, au moment de son martyr, dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, où là, vous avez vraiment le sommaire qui va, donc depuis l'origine, jusqu'à jusqu vraiment à la résurrection de Jésus, et son ascension, euh, là, c'est peut-être le plus complet de tous les sommaires bibliques, euh, mais on voit bien de fait que ça, ça tend à s'enrichir. Alors, il y a quelque chose de, qui, de particulier, euh, si, on veut faire, si on veut voir un petit peu comment la mémoire se présente. Euh, le Deutéronome que nous avons lu est, est un livre fascinant euh, parce que c'est le livre de la mémoire, hein, au sens où euh, c'est un livre qui fait le point sur la situation au sens où euh, tout s'arrête à ce moment-là. Israël va rentrer dans la terre promise, donc il y a une sorte de temps d'entre-deux, de, en quelque sorte, entre les tribulations assez complexes de l'Exode euh, et euh, les difficultés de l'installation en terre promise, il y a un moment là qui est euh, en suspension, d'une certaine manière, et du coup ce qui est propice, euh, bien entendu, euh, euh, à l'exercice de la mémoire, ce temps-là. Euh, C'est-à-dire que c'est euh, un lit donc, qui est tout, en, tout entier structuré par ça. Alors, ce qui est frappant, c'est que les bienfaits du passé subsistent, mais ils sont passés à l'état de parole. Euh, il y a comme une sorte de transmutation qui s'opère, comme le plomb en or. Euh, là, c'est de l'état solide à l'état verbal, si je, je peux me permettre. Euh, et un état qui est d'ailleurs bien ferme, puisque le Christ nous dit le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. Donc ça veut dire que, en étant passé à l'état verbal, les choses ont acquis une forme d'éternité. Et donc, euh, or, c'est à l'état verbal qu'elles subsistent dans la mémoire. Euh, alors le... Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, ce, ce qui était, par exemple, ce qui s'est passé pour Abraham. Voilà. Ici, on en fait mémoire du point vue, dans une parole, c'est ça Voilà. Et de la même façon, cette mémoire s'est enrichie ici par la traversée de la mer Rouge. Donc, euh, la, la traversée est, traduit, se, se, euh, est devenue une partie de la mémoire et la, la promesse euh, s'est enrichie de cette parole nouvelle. Et ensuite, on a traversé le désert, on a eu la manne, on l'a eu, etc. Et euh, à nouveau. Passage dans, dans la parole, c'est ça Exactement. Et alors, ce qui est tout à fait extraordinaire avec l'expérience d'Israël, c'est que euh, le peuple a eu conscience qu'il ne perdait pas au change. Et que d'une certaine manière, en euh, cette, cette, cette histoire euh, qui a enrichi la mémoire, d'une certaine manière, elle atteint son degré le plus, le plus solide, le plus stable, lorsqu'elle est devenue mémoire, justement. C'est là qu'elle est vraiment, euh, en quelque sorte, qu'elle a, qu a pris sa forme pour durer toujours. Et, et du coup, cette forme, c'est celle du verbe, bien sûr. C'est celle des, de, de, des, des récits que l'on raconte, de la parole. Euh, le temps de la mémoire, c'est un temps qui, justement, n'est plus dépendant des conditions empiriques de l'existence contingente, ordinaire. Euh, le temps de la mémoire, c'est un temps qui est déjà en prise avec une espèce de stabilité qui n'appartient plus à ce monde-ci. Et ça, c'est absolument décisif pour comprendre comment euh, Israël a vu dans la répétition de cette mémoire le, euh, le gage de son espérance. C'est qu'ils ne perdaient pas euh, au change, ils pas Certes, euh, ils n'ont pas, pas traversé la mer Rouge... Euh, ou, ou même nous, nous pourrions dire, nous n'étions pas là quand Jésus a heureusement prêché sur les bords du lac de Galilée. Euh, mais ça n'est pas grave. Parce qu'en fait, pour eux comme pour nous, cette, cette histoire s'est éternisée dans la mémoire. Je, ça me fait penser, je crois que c'est une, une parole de Monterland, qui dit, euh, euh, euh, tel, tel événement qui s'est produit dans ma vie, je, je n'en ai... Mais... « Mes sens, mon corps n'en a plus le souvenir, ça s'est éloigné, l'image s'est évanouie, mais je sais que je l'ai vécu. Voilà. » mmh. Et finalement, euh, euh, cette certitude est beaucoup plus ferme que simplement la perception que j'en avais. Mmh. Ça c'est absolument fondamental, parce que c'est ça qui permet au Christ de se projeter dans la mémoire de ses disciples. Lorsqu'il dit « plus tard, vous comprendrez », tout ça. c'est bien parce qu'il fait, il fait appel, il, il a conscience que la mémoire qu'il leur laisse va leur permettre d'aller plus loin que la situation présente. Et ça, je, je veux dire que c'est peut-être, euh, parmi les multiples choses que la révélation nous apporte, c'est une des plus géniales. Très nettement, euh, au, au sens où euh, le, elle nous raconte que euh, re raconter répéter, euh, c'est pas c'est pas du ce hein, c'est pas faire le perroquet, c'est au contraire arriver de plus en plus à la vérité de la chose. Est-ce que est-ce que vous aller un petit peu, est-ce qu'on pourrait dire que euh, en fait la, la, cette manière dont la parole va devenir centrale, c'est une manière de vivre soi-même de la promesse. C'est-à-dire que, comme la promesse a été sous le mode d'une parole, de la même façon, c'est dans le fait que je retrouve la force de la promesse au travers de cette parole que va, mon espérance va se fortifier. Mmh. Autrement dit, euh, quand je fais mémoire, je fais mémoire d'un fait passé, je fais mémoire de quelque chose qui s'est produit, dont je sais que ça s'est fait, mmh. mais ça n'est pas le fait que ça se soit produit qui compte, c'est le fait que euh, euh, C'est le fait que Dieu a réalisé, a fait, a bien tenu sa promesse. Mmh, mmh, Et donc, euh, euh, en, en, en rappelant mmh, mmh, ce fait, mmh, je, je rappelle que, que la parole de Dieu tient sa promesse. Mmh, mmh, exactement. Voilà. Et euh, euh, Donc, je crois vraiment que là, il y a une, une sorte de... de, de Quelque chose qui nous est donné, hein, euh, que l'on sent quand on, quand on connaît des prières par cœur, des psaumes, etc. On sent bien que toutes ces paroles vivent en nous et qu'elles rendent notre vie, notre perception, notre mémoire, notre sensibilité plus riche, plus aiguë. Euh, et, et, donc, la, la, et donc tout ça, c'est ce qui nourrit l'espérance. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas démunis devant justement le coronavirus, euh, ou, euh, ou les, le monde qui, qui, qui, folle de, qui tourne de façon folle Je n'étais pas, euh, pas à traverser la mer morte euh, avec le peuple hébreu euh, poursuivi par les, les chars de Pharaon. Mm -hmm. Et cependant, la force de cette traversée, elle me fait vivre dans la mesure où euh, la mémoire de cet événement euh, euh, ravive l'espérance dans la parole de Dieu. Exactement, et ça c'est ce qui fait de dire dans le livre de l'Exode que nous étions tous présents hein, euh, lorsque les Hébreux ont traversé la mer Rouge et nous y étions aussi. <rire> Parce que nous y sommes par la mémoire. Peut-être peut-on euh, euh, justement continuer sur ce, ce thème de la mémoire que euh, saint Augustin a particulièrement... Euh, euh, Comment dire explorer Explorer, oui. Entre, entre la Bible et, et Saint Thomas, je, je vous propose aujourd'hui une méditation où se retrouvent un grand nombre des thèmes de nos, de nos rencontres qui se cristallisent aujourd'hui particulièrement avec ce thème de la mémoire. La parole de Dieu, espoir humain, théologue à espérance. La question du précepte, du châtiment lorsqu'Adam a péché, et aujourd'hui en particulier le thème de la mémoire et son lien avec la parole que Frère Renaud tu as particulièrement mis en lumière. Dans les études sur Augustin, un thème est, est très présent, c'est celui de la mémoire de Dieu, « Memoria Dei ». Et plus qu'une propriété naturelle, une propriété inconsciente qui serait en l'homme, cette memoria dei est davantage un exercice conscient de la mémoire. C'est un peu la distinction, frère Emmanuel, que tu faisais entre cette mémoire qui serait figée contre, en revanche, une mémoire qui s'enrichit d'actes de mémoire, de une série, cette, cette, cette réalité du mémorial que nous faisons et qui, qui consolide la mémoire. C'est réactivation de la promesse, concrétisée dans la Bible par ses sommaires dont, dont tu parlais, Renaud. Eh bien, Augustin en, en a conscience, et il l'exprime de façon, voilà, je vous propose plutôt une méditation un peu poétique, dans une méditation sur le psaume 101e. Je vous relis le pour réentendre ce, les premiers versets, pour comprendre le contexte. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne cache pas loin de moi ta face mmh. au jour où l'angoisse me tient. Incline vers moi ton oreille au jour où je t'appelle. Vite, réponds-moi. Car mes jours s'en vont en fumée, mes os brûlent comme un brasier. Battu comme l'herbe, mon cœur sèche et j'oublie de manger mon pain voilà le mot j'oublie le paradoxe que je vous propose avec cette méditation augustinienne c'est qu'au fond cette notion de mémoire n'attend pas de nombreuses générations la mémoire et l'oubli se rencontrent en fait dès le premier homme, dès Adam un petit peu comme s'il s'agissait d'une mémoire immédiate que peut perdre l'humanité en la personne d'Adam c'est le paradoxe, Augustin jette son regard d'emblée sur Adam. Et je vous propose à présent de lire simplement le, le texte extrait du commentaire sur le psaume 101e, qui est une prédication. C'est Augustin, pasteur, qui prêche. Jette un regard sur Adam, d'où est venu tout le genre humain. Maintenant donc qu'il est incorporé au Christ, il dit avec espérance, ce verset, ces versets que nous venons de lire, qui, s'il se regarde lui-même, ces versets sont un véritable sujet de désespérance. « Mon cœur a été frappé comme l'herbe et s'est desséché. » Et cela, c'est bien justement, car toute chair, nous le savons, avec Isaïe, est une herbe. Mais d'où te vient cet état, Adam C'est que j'ai oublié de manger mon pain. Car Dieu lui avait donné le pain d'un précepte. Qu'est-ce en effet que le pain de l'âme, sinon la parole de Dieu Or, à la suggestion du serpent, et écoutant la sollicitation de la femme, il toucha au fruit défendu et oublia le précepte. Je me permets de traduire. Espoir immédiat, énoncé ou susurré par le serpent et relayé par le prochain, par la femme en l'occurrence, contre la grande espérance dans laquelle Dieu se donnait à Adam. Adam oublia le précepte. Ce fut donc justement que son cœur fut frappé comme l'herbe et se dessécha parce qu'il avait oublié de manger son pain. Oubliant de manger ce pain, il avala le poison et son cœur fut frappé et se dessécha comme le foin. C'est de cet homme frappé que Dieu parle en Isaïe, et à qui il dit Je ne serai pas irrité éternellement. C'est de moi que vient l'esprit. C'est moi qui ai créé tout ce qui respire. À cause de son péché, je l'ai quelque peu contristé et frappé. J'ai détourné de lui mon visage. Isaïe 57. C'est donc avec raison que cet homme dit ici à Dieu ne détourne pas de moi ton visage. Mon cœur a été frappé comme l'herbe et s'est desséché parce que j'ai oublié de manger mon pain. Mange maintenant ce pain oublié, homme. Ce pain est venu lui-même et incorporé à lui. Tu peux te souvenir de cette parole de l'oubli. Crier dans ta pauvreté afin de recevoir ses richesses. Mange, maintenant que tu es incorporé à celui qui a dit « Je suis le pain de vie descendu du ciel ». Tu avais oublié de manger ton pain, mais depuis qu'il est cloué à la croix, tous les confins de la terre se souviendront du Seigneur et se convertiront à lui. Qu'après l'oubli, vienne enfin le souvenir, que l'on mange ce pain du ciel et que l'on vive qu'on mange, non point la manne comme ceux qui en mangèrent et qui moururent, mais ce pain dont il est dit bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Je crois que ce texte est une grande source de méditation aussi pour mmh. tous nos chers auditeurs qui qui, pas, qui ne qui ne reçoivent pas l'Eucharistie dans le sacrement, mais qui le reçoivent dans sa, sa réalité de, de communion avec le Christ et en particulier avec le Christ Verbe le Verbe en sa parole ce en faisant rapport, mémoire de la parole on reçoit ce pain et en... on s'accroche aux promesses du coup, voilà. on se relie aux promesses pour être dans ce grand mouvement qu'on essaye de mettre en lumière depuis cette grande route qu'on met en lumière depuis presque une semaine maintenant, cette espérance cette espérance qui, qui est une présence de Dieu en nous déjà, puisque vertu théologale qui vient de Dieu, qui mène à Dieu. Alors, je voudrais, puisque tu évoques le thème, euh, rappeler que dans l'Eucharistie, nous voyons l'accomplissement de ce que nous avons mis en évidence sur la mémoire jusqu'à présent. à savoir que euh, le Christ prêtre parle par la bouche du prêtre et ses paroles réalisent par la parole, le prêtre réalise ce que le Christ a fait euh, au soir du jeudi saint sur ce pain et ce vin déposé sur l'autel. La conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ est véritablement la parole qui réalise dans, dans le mémorial, la mémoire de cette parole du Christ du jeudi saint, euh, qui réalise cette conversion. La, la réalité de ce que nous vivons dans l'Eucharistie, elle provient de cette mémoire au travers de la, dans la parole. Et, euh, et cette, cette parole va jusqu'à nous nourrir physiquement. Là, pour le coup, elle se donne à nous en nourriture et en, en nourriture spirituelle, mais en nourriture spirituelle qui nous, qui nous vient, qui nous est donnée, euh, par l'essence, euh, au travers de, du sacrement. L'Eucharistie accomplit <rire> parfaitement, euh, et contient à la fois, comment dire, euh, est célébrée en mémorial, Mmh. mais pour nous donner cette promesse, justement, mmh. Hein, mmh. pour euh, mmh. nous donner ce qui est promis, mmh. qui est le, le Christ la, mmh. le vivant mmh. euh, dans, dans sa chair mmh. et dans son sang. Mmh. Il ne vous a pas échappé que, dans le texte du Théronome qu'on a lu, il y a cette phrase que Jésus rétorque euh, aux démons lors des tentations. Mmh. Qui, lui demande, qui lui dit « Fais que ces pierres deviennent du pain, toi qui as faim, mmh. après avoir jeûné 40 jours ». Et Jésus lui répond « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. » Donc ça vient du Deutéronome. Alors, c'est amusant parce que du coup, Jésus ici dit, rétorque au démon, ce qu'il avait lui-même dit, mais qui du coup jaillit aussi de sa mémoire, d'ailleurs. Et comme pour nous montrer qu'en en fait, il y a le pain qui nourrit le corps, et il y a la parole qui nourrit notre être spirituel, On ne dirait pas l'âme, parce que c'est pas ça, mm -hmm. c'est plus que ça justement, c'est l'homme nouveau, en quelque sorte, qui est nourri mm -hmm. par, euh, par la parole. Mm -hmm. euh, c'est euh, justement, c'est le, le, le vieil homme, lui, euh, ben on essaye de le, de le mater par les jeunes, mm -hmm. euh, mais l'homme nouveau qui lui se renouvelle, euh, jour après jour, et eh bien celui-là se nourrit de la parole de Dieu qui est euh, physiquement présente, dans le pain eucharistique. Et c'est vrai que le pain eucharistique, te nous, nous, enfin, il nous nourrit... Euh, oui, il nous nourrit. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de calories dedans. <rire> Ça, il nous nourrit réellement par la, parce qu'il qu il est comme une parole faite pain. Euh, c'est un... Et alors, euh, je, je, je pense que... Du reste, ce que tu oui. cites là du, du texte, euh, oui. euh, la, la, la tentation du, du démon... Ce qui est terrible, du reste, c'est que la phrase que, répond le, que, que le Christ répond, euh, adresse au démon se rappelle, euh, c'est précisément ce que le démon ne peut pas vivre, oui. ce dont il est privé. Oui, oui, oui. Lui n'a pas accès à cette parole vivifiante. Oui, oui, il n'a pas pas plus oui. de promesse. Oui, oui. Il, il ne vit plus oui. dans cet état de, de, de dépendance vitale de la parole qui... qui, qui qui, qui, qui conduit oui. jusqu'au terme. C'est ce, dans ce registre qu'il a essayé d'embarquer l'homme par le et premier péché, exactement, avec ouais. une nourriture, une nourriture aussi, qui elle n'est pas une, mm. une parole, mais qui est l'oubli de la parole. Mm. Ce, ce, ce, cette nourriture de l'arbre de la science a été une nourriture qui est l'équivalente de l'oubli de la parole de Dieu. La perte de la mémoire. La perte hein, de la mémoire. C'est ça. Oui. Oui, C'est ça. C'est frappant, en tout cas. J'oublie de manger mon pain, ce passage que oui. tu as commenté, qui, se, qui est tellement proche, en fait, de la, du discours sur le pain de vie, de oui. Jean VI. Oui. On sent bien que c'est l'inspiration de Saint-Augustin. C'est l'inspiration de Saint-Augustin. Bien sûr. Oui, oui. C'est-à-dire que le pain de vie, c'est, en effet, ce pain qui est descendu du ciel, oui. hein, et, qu venu, et qui est venu, qui justement, qui nourrit au moment même où il est en train de les enseigner. Oui. Et euh, euh, alors, c'est assez étonnant que vous avez vu quand même que tout ce qui sort de la bouche du seigneur ce qui sort de la bouche c'est bien entendu c'est la parole mais c'est aussi le souffle l'esprit mm -hmm. et, euh, et ici c'est assez étonnant euh, de voir cette ambiguïté extraordinaire qu'il y a l'homme vit de, donc de ce pain spirituel mais aussi de l'esprit de dieu euh, qui vient habiter en lui euh, Là, on sent qu'il y, y, y a une ambiguïté, en fait, dans ce qui sort de la bouche du Seigneur, ambiguïté bienheureuse, ou plutôt un double entendre, qui permet de le comprendre de façon plus plénière, comme à la fois le, le, le don de l'Eucharistie et le don de l'Esprit dans, le, dans le baptême et, et la confirmation. Euh... Il me semble qu'il faudrait aussi, peut-être juste pour bien préciser, euh, euh, afin de, de, de ne pas alimenter une... Euh, comment dire euh, Bien, bien se préciser la pensée, excusez-moi. Mmh. Euh, euh, ici, nous parlons, non pas... Euh, nous avons évoqué la, la, la nourriture de la parole. Mais ce qui, ici, nous, nous la considérons, cette parole, en tant qu'elle ravive l'espérance, hein, en mmh. tant qu'elle est la, la manière de... Euh, de, de garder vivace la promesse en nous, de faire nôtre cette promesse. Et un petit peu comme si nous recevions cette promesse à chaque fois que nous faisons mémoire, euh, la même promesse qu'Abraham. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'ici, nous envisageons spécialement la parole en tant que cette parole fait mémoire d'eux. Hein? Mais on peut songer à une autre type de de parole, même mmh. si en réalité je pense que c'est la même, mais, mmh. mais un autre aspect de la parole de Dieu, qui est l'aspect où elle est une loi, mmh. une loi pour guider les pas. Hein, ce, mais ici, nous, fe, nous parlons de la parole en tant qu'elle qu qu qu fait mémoire de la promesse et de tout ce qui a ratifié la promesse et qui est du passé. Mmh. On, on, on, est, oui, on est bien eh d'accord oui, mmh. Frère Renaud, je ne fais pas mmh. d'un mmh. père en disant cela. Mmh. Je, je voudrais euh, euh, présenter un, un, une, un, point, un point complémentaire, en fait, proposer d'aller encore un, un, un peu plus loin, euh, euh, avec euh, saint, saint Thomas sur l'acte intérieur qui naît dans l'âme lorsque, justement, elle fait mémoire. En quoi est-ce que la mémoire va raviver l'espérance Et euh, ici, on... La, la, la tradition chrétienne a un mot, utilise un mot pour exprimer cela, euh, qui s'appelle la dévotion, la dévotion. Alors évidemment, dévotion a pris euh, un sens un peu adultéré aujourd'hui, et familier, ou, ou en tout cas, est, est du reste, pas assez plat, finalement, assez plat. Mais, pour saint Thomas, quand il parle de dévotion, il envisage un acte très particulier, qui est je, « Je me place face à Dieu. » Et la question est « Qu'est-ce que je vais lui dire »« Qu'est-ce qui va naître en moi quand je me place face à Dieu ?» Cela, c'est la question de la vertu de religion. Qu'est-ce que je dois à Dieu pour tout ce qu'il a fait Bien. Et donc, euh, dans cet acte, de la vertu de religion, je vais, en me demandant qu'est-ce que je dois à Dieu pour tout ce qu'il a fait, je vais placer face à moi une considération, je vais considérer quelque chose, la raison pour laquelle je, je lui dois un acte de religion. Voici... Euh, euh, or. Je, je, avant d'aborder le texte, peut-être une précision complémentaire. Quand je place cette considération face à moi, je la place comme euh, ce, soit ce vers quoi je vais, soit ce que j'attends de Dieu, soit ce dont je suis en train de me séparer. Je, je lis ce texte. « La dévotion d'elle-même, apporte principalement à l'esprit la joie spirituelle. Mais elle apporte aussi, comme une conséquence possible, de la tristesse. En effet, la dévotion découle de deux considérations possibles. D'un côté, et c'est la dévotion principale, je considère la bonté de Dieu. Et quand je considère la bonté de Dieu, eh bien, je m'attache au but de ma volonté. Ce que je veux, mon, ma volonté, elle est dans un mouvement où elle veut se porter vers Dieu et donc elle considère Dieu comme le, ce but-là, cette bonté divine comme but. Autrement dit, c'est ici que nous revenons à la promesse. Hein. La promesse, c'est précisément ce vers quoi ce que Dieu nous a promis, et que nous désirons, et qui est au bout du chemin, et qui est l'objet de notre volonté. Et donc, quand je considère le bien qui est au bout, qui est au terme, eh bien, à ce moment-là, cette considération de la bonté divine qui est au bout procure toujours une délectation. Comme euh, le dit le psaume 76, « Je me souvenais de Dieu » et me réjouissait. » Mais, il arrive aussi que cette considération cause une tristesse, parce que, en même temps qu'on on, on considère ce vers quoi on va, en même temps on se rend compte combien on en est éloigné. Et donc, Thomas cite ici le psaume 41, en disant « Mon âme a soif du Dieu de vie » et le psalmiste immédiatement ajoute « Mais quand le verrai-je face à face ?» Et, explique Thomas, il continue, le psalmiste, en disant, « Finalement, je n'ai de pain que mes larmes, la nuit, le jour. » Et Thomas, ici interprète ces larmes comme étant les larmes de celui qui aspire à soif du Dieu de vie, mais qui en réalité réalise, alors que, évidemment, cette, ce, ce Dieu de vie qui est en face de lui suscite sa joie, en même temps, il voit combien il en est éloigné. Et ceci suscite par accident sa tristesse. Oui, c'est parce qui constitue sa dévotion. Voilà. C est... C est... Non, non, non, ce qui voilà. constitue la dévotion, c'est la joie. Voilà. Mais cette dévotion va aussi susciter une tristesse <coughs> parce que justement, on en est éloigné. Et alors, je, je crois ici, on trouve un premier aspect de l'espérance, c'est-à-dire que dans l'espérance, il y a à la fois la joie de savoir où l'on va, la joie de savoir où Dieu nous mène, euh, la vie éternelle, mais en même temps, le constat concret que combien nous n'en vivons pas encore combien nous en sommes éloignés, combien nous sommes sur le chemin. Et donc, euh, euh, la, la, cette dimension de tristesse va apparaître de manière régulière parce qu'on va se lasser ou se lamenter sur euh, notre pauvre... Euh, euh, la, la, combien la promesse est éloignée. C'est un effet collatéral de l'espérance, ça c Non, c'est pas... C'est ce qu'on pourrait appeler un effet collatéral. C'est un effet possible de la dévotion. C'est-à-dire, je me place à sa Dieu... Je, je le remercie pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il a promis, pour ses promesses, mais euh, en même temps, euh, euh, je n'y suis pas encore. Voilà. C'est la situation du Deutéronome, c'est exactement la situation du Deutéronome. Euh, on est face à la terre promise, on se souvient, on, on voit l'objet de la promesse, mais on n'y est pas encore. Voilà. D'un autre côté, de manière seconde, la dévotion peut naître aussi d'une autre considération, qui est celle lorsqu'on regarde ses propres déficiences. Et en ce cas, dit Thomas, cette considération s'attache non pas au but, mais plutôt à là où on en est. Et plus exactement, ce dont on souhaite s'éloigner. Quand je considère mes propres faillites, mes propres faiblesses, ma, mes péchés du passé notamment, eh bien, euh, ce que je, ce que ma volonté veut, c'est justement s'en éloigner. Et... Le fait de repenser à mes péchés, et donc là, c'est le deuxième type de mémoire, ce n'est pas la mémoire de Dieu dont parlait Augustin à l'instant, mais plutôt la mémoire douloureuse des péchés. Cette mémoire douloureuse, elle cause d'abord la tristesse, à cause du péché, mais en même temps, elle peut conduire à la joie parce que « Le fait de considérer ces péchés dont je veux me séparer me conduit à me confier dans l'aide de Dieu. » Et donc, en me confiant dans l'aide de Dieu, euh, c'est comme un baume sur cette mémoire blessée, sur cette mémoire difficile, c'est comme un baume qui vient me libérer de cette, cette prison de la mémoire des, des péchés passés en m'assurant du soutien de Dieu. » Et donc, on retrouve dans la dévotion le double aspect de l'espérance. D'un côté, quand je considère la bonté divine, je vais considérer le but de l'espérance. Et là, ma dévotion va naître de ce que Dieu a promis ce but. Et en me rappelant la mémoire du passé, en me rappelant les, les promesses, en me rappelant ce que Dieu a fait jusqu'à présent, eh bien, mon espérance va être soulevée, va être portée vers Dieu. Mais, euh, si je considère maintenant mes péchés passés, le mal dont je viens, le mal que j'ai commis, eh bien, je peux aussi, euh, euh, cela va aussi, mon acte de dévotion va aussi vivifier l'espérance, puisque je vais mettre ma confiance dans Dieu qui m'a tiré du péché, qui me conduit, qui ne m'a pas lâché jusqu'à présent, qui, lui, est plus fort que mes faiblesses. Hein Donc la dévotion devient en fait un lieu de mémoire, un mm -hmm. lieu de la mémoire mm -hmm. hein, face à la promesse de Dieu mm -hmm. et de mémoire qui, qui, qui va susciter l'espérance parce que soit je m'attache à ce que Dieu a fait oui. et ce que Dieu a promis, soit je, je, me, je me confie dans la force de Dieu qui me libère et qui me sort de là où j'en suis. D'une certaine manière la dévotion c'est vraiment l'attitude personnelle qu'on adapte dans la liturgie tout à fait. Vrai, oui, parce oui. que la liturgie oui. est typiquement euh, ce lieu multiple de mémoire, d'anticipation, de regret des fautes, de louange du Seigneur. De l'acte de ouais. la vertu de religion. On, on sent que saint oui. Thomas tire ça directement de son expérience de, de religieuse. Enfin, oui. Oui. Mm. Euh, euh, je, je voudrais juste. Il, il fait une petite miniature, euh, juste après le texte que je viens d'évoquer, euh, miniature sur. La considération de la passion du Christ. Voici ce qu'il dit dans la considération de la passion du Christ, donc mémoire, hein, euh, nous faisons, euh, nous, ici nous sommes en plein dans cette mémoire dont nous avons parlé. Hein, euh, dans la considération de la passion du Christ, il y a quelque chose qui est triste, à savoir toute la défaillance humaine, et c'est pour porter cette défaillance qu'il fallait que le Christ souffrit. Donc, je vais considérer dans la Passion du Christ tout ce mal qui l'afflige, et je vais voir ici tout ce que le Christ a porté et que le Christ devait porter pour nous sauver. Mais, il y a aussi quelque chose qui réjouit, à savoir la bienveillance de Dieu qui nous a apporté une telle libération. Il l'a vraiment porté. Et donc, là, on voit cette promesse ferme de Dieu qui est, il véritablement, il l'a accompli. Je ne sais pas si... Après... De... Oui, le, ce que tu disais sur la, la mémoire de Dieu et la, et la mémoire du, de soi, du passé et de, et de ses péchés, euh, rejoint complètement cette heureuse ambivalence du terme de confession d'Augustin. Oui. La confession, les confessions, l'œuvre majeure d'Augustin, les confessions, c'est bien cette mémoire de Dieu qui, qui transforme, qui est convertie, qui, qui passe par cette mémoire de, des anciens péchés. Et, alors je repensais aussi aux prédicateurs médiévaux pour les larmes, les larmes, de, les premières larmes que tu évoquais, il y a certains prédicateurs dominicains pour qui ces larmes, ce sont les larmes des, des chiens dans les chasses, les chiens de chasse, qui quand ils ont du mal à, à attraper le gibier, pleurent à force, mais ils courent en même temps, mais ils pleurent en en n'arrivant pas, pas à, la à proie. atteindre, il voilà. oui. n'arrive pas encore à atteindre la proie. Ah, et bien. il y a toute une prédication eucharistique du Moyen Âge qui associe, enfin qui mélange un petit peu les, les thèmes et qui, voilà, qui n'hésite pas à prendre des, des, des comparaisons avec le monde Cinétique. Eh <rire> <rire> bien, euh, sur, euh, euh, nous nous quitterons sur euh, sur cette euh, ces, ces larmes des, euh, de nous pauvres pauvres hommes à la recherche de Dieu, euh, dans la mémoire, euh, qui ravive notre espérance. Adiutorium nostrum, in nomine domini, qui fecit celum et terram.